je pense moi maintenant, moi sur les générations qui arrivent, nous quand on était petit il n'y avait pas internet, euh, il y avait moins de choses à la télé parce que euh, il, y avait, il y eut un temps où il n'y avait que des chaînes euh, enfin, je ne sais même pas, moi j'arrive même plus à me souvenir de la télé de, quand j'étais petite où il fallait appuyer sur des chaînes et subir un programme donc à cette époque on avait des contes de fées en recueil et euh, on n'avait que ça, voilà, donc maintenant c'est sûr qu'on On avait les livres disques aussi les, les livres disques, disques. Oui, du petit, petit ministre. Oui, ah oui Et, et donc c'est vrai que notre enfance, et je pense donc les générations d'avant nous ont été baignées par les contes de fées, et qu'aucun d'entre nous ne s'est posé la question de pourquoi ça s'appelait des contes de fées alors qu'il n'y en a pas toujours. Et que la fée, ben la c'est un petit peu le pendant de la sorcière. C'est un personnage féminin assez fort avec la sorcière. Ils sont toujours mis en opposition. La fée, normalement, est bienveillante et la sorcière est malveillante. Mais la carabosse est une fée. Eh oui. Mais la carabosse est une fée. Donc, tu vois, c'est pas si simple que ça, ouais. Il y a des bonnes sorcières aussi. Comment Il y a des bonnes sorcières aussi. Il y a des y a bonnes, bonnes sorcières. sorcières, donc voilà. C'est pas, pas, pas, pas si simple que ça. Voilà. Je pense que c'est l'idée du merveilleux. Je pense que c'est l'idée d'offrir aux enfants des histoires qui les, qui les encouragent à vivre un peu mieux leur enfance et le passage à l'adolescence. Et que voilà, il faut faire intervenir une fée, il faut, enfin, je mets des guillemets, faire intervenir une fée pour qu'il se passe quelque chose qui les emmène vers un peu plus que leur vie quotidienne. Il faut dire aussi que les contes de fées, en tout cas à l'époque de Perrault et avant lui, à l'époque de Basile et à l'époque de Straparola en Italie, c'était des époques où il y avait encore la famine, où beaucoup de gens... Très très mal dans les campagnes, notamment, et donc il fallait d'une part offrir du merveilleux, offrir la possibilité d'un changement social. Hein, la, la jeune fille pauvre qui épouse un prince qui passe par là comme par hasard, euh, voilà, c'était cette idée quand même que il était possible de changer de condition, de changer de statut, même si dans la réalité c'était extrêmement difficile. Euh, c'était aussi l'époque où il y avait encore des ogres, des vrais, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui crevaient tellement de faim qu'ils mangeaient euh, leurs enfants, ou les enfants du voisin, ce qui revient même. Donc, euh, euh, voilà, je pense que le départ c'était ça, offrir du merveilleux à une époque où euh, dans la réalité quotidienne c'était extrêmement difficile. Hein. Alors le merveilleux, c'est aussi les bottes de cette lieu. Moi j'étais passionnée par les, les bottes de cette lieu, du chaboté. Euh, euh, mais bon, il y a d'autres euh, il y d'autres contes euh, beaucoup plus euh, beaucoup, beaucoup plus terre à terre on va dire mais il y a quand même cette idée qu'il faut une intervention extérieure alors euh, qu'elle soit divine dans les textes liturgiques etc. ou qu'elle soit euh, due à des faits dans des contes euh, l'idée de, euh, voilà, une intervention qui fait que la réalité quotidienne euh, bouge un peu, enfin, les, les, la possibilité en tout cas, euh, de euh, soit de trouver un trésor, soit de trouver l'amour, soit de trouver, enfin voilà, on peut imaginer ce qu'on veut, un, un autre statut social, je repense au chaboté où là c'est vraiment une question d'ascension sociale, du, à la fois du maître mais du chat également, euh, voilà, qu'est-ce que tu en penses je me disais qu'en fait, « contes de fées euh, », vu que les fées, c'est les fatas euh, qui sont le, le destin, toutes ces histoires racontent des, histoires, des destins, finalement, des destins qui, qui changent. Donc, euh, ce sont des contes de destin. Qu'il y ait ou pas une intervention féerique. Euh, je pense qu'on appelle ça des contes de fées parce que y a, ce sont des contes qui, qui nous enseignent des changements de destin. Hein? Ça me semble logique. Et du coup, dans notre société, où il y a peut-être moins, comme tu dis, bon, j'espère que plus personne ne mange chez mon enfants parce qu'il a faim. Oui, oui, il y en a encore. Oui, ben voilà. Non, mais même en France. Oui. Mais donc, donc, on va dire, dans une société qui est globalement plus à l'aise, on va dire, le public auquel on va s'adresser, enfant, est globalement plus à l'aise. Quelle est la place du conte de fées au milieu Enfin, maintenant, on, est, on a beaucoup de contenus accessibles, il reste encore les contes de fées. Et voilà, quelle place prend le conte de fées dans un monde comme le nôtre aujourd'hui Est-ce que tu as lu « Psychanalyse des contes de fées » de Bruno Bettelheim Moi, non. Ah, bah, voilà. <rire> ben voilà. Si, ça peut <rire> être intéressant. Bon, euh, sinon, c'est vrai que euh, peut-être qu'il y a plus euh, d'aisance sociale par rapport à, à l'époque euh, qu'évoquait Chantal, mais euh, il y a toujours une grande misère affective et une grande misère psychologique. Et puis en plus, euh, au niveau de la prospérité, on est en, en pleine récession, donc, euh, donc voilà. Il y a des enfants, même dans les familles très riches, qui sont en souffrance, des enfants qui, qui sont maltraités, qui sont violés, qui sont euh, euh, très euh, blessés en matière d'estime de soi. Et les contes de fées, mine de rien, euh, ça a un côté euh, thérapeutique, puisque ça, ça leur permet d'une part de, de projeter leur, leur vécu, leur expérience et, les, et les, les, les gens avec lesquels ils sont en interaction dans les personnages de contes. Il euh, y a la marâtre, il y a le parâtre, il y a, y, a, y, a, y a les méchants, il y a les gentils, il y, y a une vision effectivement assez manichéenne, mais euh, cette espèce d'espoir... Euh, de, de, de changement. Alors, pas dans tous les contes, il y a des contes qui sont moraux et, et, et enfin, qui sont là pour enseigner une morale et qui sont pas forcément, euh, bah, par exemple, je pense, euh, aux trois vœux avec le, le boudin. Euh, ah, c'est un conte dans lequel... Euh... Non, non, euh, c'est un, un pêcheur, je crois, qui... Euh qui trouve euh, un être féerique, il y a plusieurs versions, et donc euh, il a gagné trois vœux parce qu'il s'est bien comporté avec cet être féerique. Évidemment, il a droit à trois vœux, pas un de plus. Hein. Donc il faut bien les choisir. Sauf que quand il rentre chez lui et qu'il annonce ça à sa femme, bah, elle s'exclame « Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais avoir du boudin !» Et paf, il y a un énorme euh, boudin euh, qui, euh, qui apparaît. Donc lui, ça l'énerve parce qu'elle lui trouve qu'elle a gaspillé un vœu et donc il lui dit « je voudrais que ce boudin te pendonnait » et paf, elle a une trompe en boudin. Et donc, et donc il ne leur reste, reste plus qu'un seul vœu et bah elle, elle voudrait bien qu'il fasse le vœu de lui décrocher le boudin du nez. puis du coup, ils auraient, à part gagner un boudin, ils n'auraient pas gagné grand-chose. Et lui, il dit « Oui, mais je pourrais faire le vœu qu'on qu soit très riche, que, tu sois, que je devienne roi, que tu sois ma reine. Oui, mais j'aurais un boudin qui prendrait au nez. Mais c'est pas grave, on te mettrait un voile devant la figure. Oui, mais j'aurais un boudin. » Bon, finalement, il, il cède, il fait le vœu que le boudin se décroche. Et, euh, et dans, dans, dans, ce jeu, dans ce conte... Euh, bah, le destin, leur destin n'a pas changé. Mais peut-être qu'ils ont quand même appris quelque chose, ils ont tiré une leçon, c'est faut réfléchir avant de, avant de faire des vœux. Voilà, donc il y, y a toujours une morale à en tirer, il y, y a toujours euh, soit un espoir, soit une leçon. Finalement. Donc, euh, donc même à notre époque euh, où les gens... Euh, ont peut-être parfois tendance à aller très vite, parce qu'on est dans une... une surtout les jeunes générations qui sont dans le zapping, qui sont dans... Il faut, faut que ça aille très très vite, euh, à tous les niveaux, ils sont en recherche d'action, d'adrénaline et autres. Ben, peut-être que les contes de fées, ça leur rappelle que l'être humain, il ne peut pas être constamment dans cette démarche-là. Il, il y a des, des basiques à acquérir. Oui, en même temps, je te suis tout à fait. Il y a des, il y a des contes, quand moi je les lisais enfant, euh, voilà, les histoires de marâtre, de parâtre, bon, très bien, ça ne nous disait pas grand-chose quelque part, à part que l'enfant était maltraité par une, euh, bon, une seconde épouse du père ou euh, un second époux de la mère. Ça nous paraissait lointain, etc. Je veux dire, les divorces, on ne connaissait pas. Mais et maintenant, euh, alors je ne dis pas qu'il y a plein d'enfants de, plus battus, mais euh, les familles recomposées, il y en a partout, euh, on divorce tous, on est, voilà, on est de nouveau dans cette euh, réalité, je mets des guillemets, euh, que, qui était très vive hein, à l'époque euh, de Perrault, où on se remariait pour des questions financières, pour des questions de, euh, de propriété, de, on dirait de patrimoine maintenant, euh, voilà, et donc les enfants suivaient ou suivaient pas, étaient ballottés à gauche, à droite. Alors, je ne dis pas que maintenant ils sont ballottés, hein, c'est pas ça. Les miens, je n'ai pas l'impression qu'ils soient ballottés, mais euh, c'est redevenu cette histoire d'avoir un beau-père ou une belle-mère, c'est redevenu d'actualité. Ça ne l'était pas il y a euh, 20 ou 30 ans, et ça ne l'était pratiquement pas durant tout le 19e siècle, où euh, le divorce était à peu près interdit. Euh, donc, il y a, il y a ça. Et puis, il y a aussi quand même dans les contes de fées, tu disais les Fata, il y a aussi le Fatum. Donc, le, Voilà. Et les fées renvoient à des déesses de la mythologie qu'on a oubliées, mais qui sont bien réelles. Les ondines, les, les sirènes, le mar, les, il y a les parcs. Euh, voilà. Euh, donc il y a tout, et les sorcières renvoient aussi à d'autres euh, personnages plus démoniaques ou plus méchant, on va dire, pour caricaturer. Donc il y a aussi ça, il y a toujours ça en, en surimpression derrière le conte de fées, il y a toujours quand même la mythologie qui est là, plus ou moins vivante, plus ou moins... Les sept nains, euh, je suis désolée, c'est dieu pan quelque part hein, qui est derrière avec son chapeau pointu, enfin voilà. Donc euh, on, on voit très bien ce que ça veut dire. Les enfants ne le savent pas euh, à l'époque où ils lisent euh, au premier degré, si on peut dire. Les contes de fées, ils n'ont pas conscience de ça, mais euh, l'adulte euh, qu'ils deviennent ensuite peut se rappeler euh, ou relire ou découvrir euh, qu'il y a derrière les contes de fées toute euh, la mythologie. Je crois que tu as beaucoup travaillé là-dessus. Euh. Les, les contes de fées utilisent des archétypes, voilà. comme, euh, comme d'ailleurs euh, souvent les gens de l'imaginaire, qui en sont assez proches. Et il euh, n'y a, a pas que le fait euh, d'être... Euh, comment dire, une transcription littéraire d'une réalité, si l'enfant est victime d'une marâtre et pas d'une mère, c'est important, c'est pour qu'il puisse projeter sa, sa mauvaise mère dans la marâtre et continuer à éprouver des sentiments d'affection pour sa vraie mère. Et c'est, je sais pas comment dire, c'est pas... C'est une projection, voilà. Des, ce sont les, les contes de faits, ce sont aussi des outils qui aident l'enfant à se construire et à, et à accepter que les parents ne sont pas parfaits, que les parents peuvent commettre des erreurs, que les parents peuvent lui faire de la peine, toutes ces choses-là, et, et, que, et que malgré ça, il peut continuer à les aimer. Mais du coup, le fait de... Comment dire ce que j'entends un petit peu, c'est que le conte aide à affronter la réalité, mais est-ce qu'il aide à en s'en libérer Parce que, par exemple, ce que tu cites, mes parents peuvent être faibles, mais je dois continuer à les aimer, mais est-ce qu'il n'y a pas une barrière à mettre aussi Peut-être faut... Enfin, Peut-être l'acceptation. Peut-être l'enfant ne devrait pas forcément accepter le monde tel qu'il est. Est-ce que... Alors ça, c'est ouais. la réécriture. Ça, ça c'est la, la réécriture des, des, des contes. C'est pour ça, ça, ça qu'on réécrit des contes. Euh, on n'est pas nombreux, mais on est un certain nombre d'auteurs à réécrire des contes, à retransformer re la fin, ou, trop, ou le début, ou le milieu, peu importe. Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le conte de Perrault qui s'appelle « Les Fées », qui est très manichéen, avec la bonne jeune fille à qui on va donner pour don de cracher des roses, des perles et des diamants, la mauvaise jeune fille à qui on va donner pour don de cracher des serpents, des crapauds et je ne sais plus quelle autre bestiole euh, sympathique, euh, on peut on peut renverser la vapeur on peut, euh, voilà, moi j'ai ressuscité la mauvaise qui a été mourir au coin d'un bois chez Perrault euh, la bonne je l'ai fait aller euh, dans la cour du prince qui l a épousée en passant euh, oui mais à la cour elle se retrouve avec une belle mère, une marâtre pour le coup qui est une vraie princesse byzantine, qui a des vrais bijoux taillés, euh, par un lapidaire, euh, par un, un, comment on dit, un bijoutier, oui, pas dit, un orfèvre, un un enfin, etc., un joaillier. Euh, et c'est une paysanne qui ne sait pas danser, qui ne sait pas parler, qui probablement parle un patois, euh, voilà, qu'on ne parle pas à la cour de Versailles. Donc voilà, on peut s'amuser, nous en tant qu'auteurs adultes, oui. on peut s'amuser à retravailler comme ça certains contes, soit parce qu'ils ne nous ont pas plu, soit parce qu'ils nous ont au contraire euh, beaucoup plu, euh, je connais plein de versions c'est pour ça que j'en ai pas écrit moi euh, du petit chapeau rouge y compris un petit chaperon rouge libertin euh, qu'avait fait Pierre, -Pierre Léon euh, un petit chaperon bleu marine qu'avait fait Philippe Dumas etc. donc euh, c'est une source inépuisable le conte de réécriture et de retravail pour les, pour les auteurs qui veulent hein, euh, encore une fois on n'oblige personne euh, parce que il euh, y a ces archétypes, il y a, alors tu avais parlé de psychanalyse des contes de fées, il y a l'autre euh, grand auteur qui a travaillé sur les. Euh, voilà, Prop, euh, Vladimir Prop, qui a travaillé sur les contes de fées, mais d'une façon structuraliste, en, en, en notant tous les éléments, etc. Euh, donc là aussi, on peut prendre les éléments, les échanger, les mélanger, les, euh, les retriturer pour refaire d'autres contes euh, plus. Pas plus moderne, mais qui nous parle plus ou qui, ou qui corrige une certaine cruauté ou une certaine euh, certains contes, notamment dans les versions de Grimm, sont assez terribles. Hein, euh, les la deux la sœurs la de je, je crois que c'est Cendrillon, euh, qu'on fait, euh, oui, qui se coupent les pieds ou Et qui, dans d'autres version, versions, la doivent danser à mort euh, sur des semelles chauffées à blanc. La la hein, euh, la enfin, c'est terrifiant. oui. La mère de Blanche-Neige, bon, euh, donc il y a. Y a il y, a, il y a des éléments comme ça sur lesquels on peut travailler euh, euh, en, en, en changeant euh, en changeant les éléments de place, de, de cohérence, euh, ou, en, ou en faisant des clins d'œil à d'autres auteurs. Vas-y, oui, parce, parce que, que je parle trop. <rire> non, je voulais dire, tu, tu as cité justement le, le conte de Sebiersnay et Rose Rouge. Ouais qu'une fille crache des perles et des diamants et l'autre des crapauds et des serpents et je pense moi que l'importance du conte de fées c'est qu'il parle par métaphore alors évidemment je pense que ça serait pas très agréable de voir une fille cracher des diamants encore moins des vipères, ça c'est certain mais d'un autre côté combien d'entre nous connaissent des femmes comme des hommes qui ont des paroles qui sont des paroles venimeuses qui font beaucoup de mal et d'autres qui ont des paroles qui sont illuminantes, qui sont aidantes. Donc, je pense... Et sans épines. Je pense que vraiment, c'est l'importance pour moi du conte de fées, c'est qu'il est très métaphorique. Il parle par métaphore. Or, les métaphores, comme tu disais, des archétypes, ce sont quelque chose qui parle directement à l'inconscient, on va dire. Donc, en cela, ils ont énormément de pouvoir. Et je pense que les faits à mon sens, sont en, fait, euh, sont en fait de nature religieuse. Les grandes religions ont éliminé les, les anciennes, les fées, les sorcières et tout ça. C'est rentré, rentré dans l'imaginaire collectif comme quelque chose de relativement diabolique, même si on a gardé quelques fées parce qu'on parce qu voulait un petit peu de merveilleux. Mais je pense que ça a une dimension religieuse. Pour moi, la fée, c'est le fait qu'il y a quelque chose au-dessus de soi et c'est pour ça qu'elles peuvent intervenir pour vous sauver, pour vous aider. Et je pense qu'il y a tellement de fées marraines qui viennent sauver parce qu'elles vous apportent un don particulier. En cela, n'importe quel enfant peut penser qu'il a une fée marraine, donc que sa vie, même si elle est pourrie, elle pourra progresser, parce qu'il y a quelque chose d'au-dessus. Je pense que c'est une dimension extrêmement religieuse, pour moi, les faits. Je pense que ça n'est pas ça. Et effectivement, en parlant des archétypes, comme des symboles, comme des métaphores, c'est quelque chose qui parle directement. Et, et les enfants qui sont peut-être encore plus, j'allais dire, plus à l'écoute de nous, d'un monde qui est, qui est en parallèle l'entendre directement, parce que ça parle directement, j'allais dire au cœur, à l'âme même, ça parle directement. Et parce que ça parle directement, c'est mieux entendu. C'est pour ça que je pense que c'est très, très, très utile, les contes de même même arrangés. J'ai trois choses à dire par rapport à ce que tu viens de dire. La première, c'est que l'apphémarène telle que tu l'as décrit, c'est l'ange gardien aussi. C'est le même rôle social et euh, le même rôle euh, psychologique. Euh, le, je voulais rappeler aussi que les faits, euh, il y a un très bon essai de Claude Le Couteau aux éditions Imago sur euh, les faits, où il explique que ce sont des génies du terroir, ce sont les protectrices de la nature, et si on respecte les faits, on respecte la nature. Et à partir du moment où on arrête de respecter les faits, on se met à traiter la nature comme une simple... Euh, euh, source de, de, de production et on arrive à la situation euh, dans laquelle on est avec un environnement qui est complètement massacré, des décisions euh, aberrantes au nom de l'exploitation, au nom du capitalisme, au nom de l'argent et, et en oubliant ben, le respect de la vie tout simplement. Et euh, si on avait continué à respecter les faits, je pense qu'on n'en serait peut-être pas là. Et euh, j'avais une troisième chose à dire. Euh, oui, c'est que les faits, les en fait, tous les, tous les ingrédients des contes de fées, à la base, ça fait partie de la tradition orale. C'était euh, les histoires qu'on se racontait à la veillée, au coin du feu, de, de génération en génération. Et c'était exactement la même démarche que les bardes celtes, c'est-à-dire qu'on a tout ce matériau qui est dans, dans le chaudron d'inspiration. Chacun puise et raconte son histoire. Et, pour tous les contes on a plusieurs versions parce que chaque chaque famille chaque chaque compteur euh, s'emparait des, bah, des des archétypes qui étaient dans, dans ce tronc commun et on donnait sa version et euh, quand nous finalement on écrit de, de nouveaux contes de fées ou on réécrit d'anciens contes en leur donnant de, de, de, de nouvelles fins de, de, de nouveau, un nouvel éclairage bah, on fait le même travail on, on est peut-être à l'écrit mais euh, on est dans la, cette démarche euh, qui, est, qui appartient à la tradition orale. Voilà. Et le conte dont tu parlais, le conte du Boudin, totalement ignoré de moi, c'est le, le conte du Petit, petit Poisson, poisson d'Or en Russie. Voilà, le Petit Poisson d'Or. Mais il et, et, et se retrouve à la fin, dans la, même, dans la même situation que le départ, parce que L'excès de cupidité en arrive toujours et, et donc, ce que je retiens un peu de ce qu'on vient de dire, c'est qu'il est très important aujourd'hui de réécrire de nouveaux comptes pour évoluer par rapport à nos... Enfin, à nos alors plutôt aux échéances qui vont nous tomber dessus, parce que les, les comptes de fées devaient nous apprendre un certain respect, une certaine morale de vie qui ne correspond plus, ben, on va dire, à, à nos urgences actuelles. Donc, genre, comment maintenant va-t-on réinspirer des comptes enfin, voilà. Quel est ce travail maintenant, dans cette urgence, on va dire, où on se trouve Voilà, donc je l'ai fait. Euh, J'ai écrit un livre qui s'appelle En revenir aux faits. Donc il y a un jeu de mots sur faits et faits, F-A-I-T-S. Mais euh, c'est un post apophérique dans lequel euh, j'ai imaginé que le capitalisme et les, les logiques actuelles étaient allées jusqu'au bout de la démarche, avec l'exploitation des gaz de schiste, etc. Et donc, euh, bah, la planète, elle est devenue pourrie. Et, euh, et moi, je raconte ça du point de vue des êtres féeriques, qui sont, finalement se posent la question que, qu -ce qu on « Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on laisse l'espèce humaine ?» continuer de s'autodétruire, de toute façon là, elle ne va pas durer. Et puis un ben, bon débarras et on voit ce que, ce que, quelle nouvelle forme de vie intelligente est susceptible de rêver et donc de nous nourrir, puisque nous, on se nourrit de l'énergie du rêve, va arriver. Euh, ou est-ce qu'on essaye de sauver ce qu'il y a encore de bon dans l'être humain Parce que mine de rien, les, les, les poètes, les rêveurs, les artistes, les ingénieurs qui mettent au point des brevets pour dépolluer ou pour, pour, pour trouver des solutions. Euh, de développement durable, etc., tous ces gens-là euh, méritent encore d'être sauvés, et tous ces gens-là produisent cette énergie qui nourrit les faits. Donc euh, bah, c'est toute la problématique de, de cet ouvrage, euh, c'est les faits qui décident de ce, que va devenir, de ce que vont devenir les humains. Parce que quelque part, ce que nous allons devenir, c'est pas nous qui allons en décider, c'est la planète, c'est la nature, et les faits euh, en sont les âmes. Je suis tout à fait de cet avis. <rire> Mais c'est vrai que. Parce qu'effectivement, ce sont des symboles. Et, et quand on. Et qu'on n'est pas uniquement de la masse brute. Voilà. Il faut s'en sortir un peu. Oui. Moi, j'ai même créé euh, un, un personnage fait qui n'est pas. Qui, qui n'est pas un personnage. Euh, comment dire Charnel euh, puisque j'ai créé un parc qui est fait, un parc zoologique qui se venge de, du fait que les humains euh, euh, font n'importe quoi, euh, veulent mettre au milieu de quelque chose de scientifique et de, autour de la faune et la flore. Euh, veulent mettre euh, des choses en résine, des choses en plastique, euh, de la barbe à papa, euh, des, enfin un parc d'attraction, du n'importe quoi. Et le parc se venge en faisant apparaître des chimères. Donc on, on retombe sur la mythologie quelque part, parce que j'aime bien les chimères euh, et j'aime bien les licornes. Mais euh, voilà, c'est l'idée comme ça du, du personnage... Enfin, pour le coup, c'est pas un personnage, mais c'est quand même... Euh, une entité, on va dire, qui, euh, qui réfléchit euh, voilà, à euh, comment euh, contrebalancer euh, les bêtises que font les humains. Donc c'est dans « l'un de c'est l'un de mes livres autour des fées. Mais là, la fée n'est pas en, en tant que telle, même s'il y en a quelques-unes qui apparaissent, c'est plutôt, euh, euh, voilà, un parc-fée, une fée-parc. Ben, C'est très important ce qu'on vient de dire parce qu'on se rend compte actuellement qu'on a. Bon, on est quand même dans une situation en tant qu'humain assez catastrophique. Je pense que vu que... Enfin, il ne peut pas y avoir plus... Juste un instant pour rebondir. Est-ce que tu te rends compte qu'en langage des oiseaux, tu viens de dire fait, parc Donc... Actuellement, on va dire, voilà, les humains sont dans la pire situation dans laquelle ils, ils pouvaient se trouver. Et malheureusement, on s'en rend compte, ils ne réagissent pas, enfin, comment dire, ils sont face à un feu qui brûle. Et pas tant d'êtres humains que ça, on l'air concernés. Et donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que les contes de fées s'adressaient à un petit enfant qui ne comprend pas bien, avec des symboles forts. Donc, on pourrait penser qu'actuellement, il deviendrait encore plus utile d'écrire des textes avec des symboles forts pour s'adresser aux petits humains et l'as adultes qui, visiblement, ne veulent pas comprendre. Donc, on pourrait penser, enfin, et d'ailleurs, c'est ce qui ressort, qu'il va y avoir maintenant une urgence à écrire des contes de faits, au sens texte simple et symbolique, parce que tous les autres discours semblent échouer. Là, il y a un problème euh, qui n'a rien à voir avec le contenu, qui est que les éditeurs pour enfants c'est un monde très particulier avec notamment euh, des contraintes, on parlait tout à l'heure de contraintes, mais des contraintes de forme très précises, pas plus de tant de mots de vocabulaire, 300 mots de vocabulaire, etc. Or, nous, ce qu'on écrit, aussi bien Nathalie que moi, que d'autres, euh, on a un vocabulaire euh, très riche euh, chacun, très différent pour chacun, mais très riche. On cherche le mot, on cherche, euh, etc. Et je ne suis pas sûre que ça corresponde à ce que l'édition actuelle demande avec des qualités des charges très précis, de, de, de, de nombre de mots maximum, etc. Il y a un, y a un vrai problème là qui est qu'on est dans un hiatus et finalement on écrit plus pour des adultes qui ont été enfants ou qui s'en souviennent d'avoir été enfants que pour les enfants eux-mêmes. Je vais rebondir parce que quand on a choisi le thème de cette année rouge pour le festival, dans notre idée du rouge, dans la définition, il y avait le mot « révolution », donc une révolution qui semble un inte... <rire> Et donc une révolution qui semble importante et là tu dis donc non seulement on est dans des urgences climatiques, mais en plus euh, des éditeurs imposeraient pour s'adresser à des jeunes gens, aux enfants un langage qui est complètement dénaturé parce que 300 mots je ne sais même pas ce qu'on fait avec. Un tweet. Donc... Euh, est-ce que notre travail en tant qu'artiste ce serait pas justement ben, d'être au cœur d'une révolution de ne plus accepter les dictates et de dire nous on a des choses à dire au plus grand nombre euh, c'est parti quoi je voulais juste faire remarquer que le festival accueille des primaires parce que les contraintes des examens invitent plus de classes primaires mais les enfants, ce qu'ils apprécient particulièrement ce sont les contes. Et les conteuses qui viennent racontent des contes de fées. Alors, évidemment, ça ne passe, pas passe pas par l'édition, mais euh, au moins chaque année, on se dit qu'on a allez, oh, 250 150 à 200 enfants qui, dans lesquels le germe des fées est rentré. Je pense que c'est important, et c'est vraiment dans la tradition orale. Là. Donc, euh, je pense que oui, c'est le rôle des artistes, mais c'est difficile de faire bouger certains éditeurs, mais par la parole, on peut déjà passer beaucoup. Et donc, les parents ont un grand rôle à jouer de ce côté-là. Euh, donc déjà, le souci, c'est aussi qu'il y a de moins en moins de gens qui lisent. Donc, je ne sais pas si le livre, ça va être le média le plus pratique pour faire passer le message de façon large. Après, quand tu as parlé d'éduquer les petits humains, pour moi, j'entendais pas ça comme enfant, mais comme les adultes immatures actuels. Euh, bon, bah donc, du coup, on a des livres à leur disposition, hein, ils peuvent les lire quand ils veulent. Il y a même des versions e-book, il y en a certains qui existent en audio-livre, peut-être pas encore les miens, mais je sais que ça existe. Donc, euh, le, le, après, euh, je sais pas, des fois, on a l'impression que les gens lisent les livres et ne les comprennent pas. Ça, ça rentre un peu par là, ça sort par là, ou, ou ils passent à côté. Même des fois, des chroniqueurs, quand ils chroniquent nos livres, on regarde la chronique, oui, bon, ils ont aimé, c'est bien, leur chronique, elle est plutôt positive, mais ce qu'ils disent de l'histoire, on se dit « mais c'est pas mon livre, j'ai pas, pas dit ça dans mon livre, mais ce personnage, il, il fait pas ça, il a pas tel statut social, enfin, donc euh, ça, va, ça va buter sur plein, plein de détails ». Euh, donc on se dit si même eux qui sont des grands lecteurs, des bons lecteurs, ils captent pas tout. Alors, à un moment donné, je me demandais si c'était moi le problème, puisqu'on m'a toujours dit ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc est-ce que j'écrivais est suffisamment clairement Et puis euh, comme il y a des gens qui comprennent parfaitement, je me dis bon ben c'est pas moi, c'est peut-être comme ils lisent tellement de livres, euh, et qui ne font pas forcément la chronique tout de suite derrière, il y a peut-être des livres qui vont se télescoper dans leur mémoire ils n'ont ils pas forcément le temps d'aller vérifier dans le livre si ce qu'ils sont en train de raconter c'est bien ça, donc il y, a, il y a tout un tas de, de biais et de, de déformations liées à la mémoire de, de chacun euh, mais donc si déjà là on a ces, ces, ces niveaux de, de, de biais de perception, j'ose même pas imaginer chez les gens qui sont encore moins habitués euh, on, on, on est forcément incompris, hein, à un moment donné. Peut-être qu'il y a des choses qui passent, mais il y en a plein d'autres qui ne vont pas passer. Donc il faut qu'on qu continue à défendre ces valeurs. Euh, oui, bien sûr, le compte. J'ai été compteuse dans les écoles, tant que ma santé me permettait de le faire. Mais on ne suffit pas. Et puis quand on voit que, même au niveau individuel, ici, enfin en tout cas à Antibes, où sont mes parents, je vois qu'ils recyclent énormément, ils font très attention à tout ça. Et puis ensuite, je tombe sur un article qui explique que pour des raisons de coût financier, les entreprises chargées de traiter ce que nous, on a trié, eh ben elles ne les traitent pas, elles les envoient dans des décharges en Malaisie, Inde, etc. Pourquoi Je comprends pas. C est, c est, il est où leur problème ils ont, Je sais pas, ils, ils ont un souci mental pour faire passer l'argent avant la vie de, de, de la planète, de l'humanité, puis même la vie de la vie. Parce qu'à un moment donné, si la planète est la plus vivable, il n'y aura peut-être plus d'espèces. Aucune. C'est ce qu'ils veulent. Un désert Je ne comprends pas. Bon, à partir du moment où je ne comprends pas, je ne vois pas trop co comment m'adresser comment à ces gens qui me semblent tellement étrangers, tellement éloignés de moi. Et à la limite, je me sens presque comme un être féerique, paumé au milieu de, de tas de gens qui ne la voient pas, qui ne l'entendent pas, qui ne la comprennent pas. Voilà. Je ne suis pas sûre que les gens lisent moins ça, parce que c'est ce qu'on entend, mais ça, je ne sais pas. Par contre, euh, ce dont je suis sûre, c'est que les jeunes regardent YouTube. Et après tout, être écrivain, ce n'est pas forcément écrire des romans ou des livres, c'est aussi écrire des scénarios, écrire des contes qui pourront être lus. Donc, après tout, on a aussi des espaces qu'on peut se réapproprier. Et si on imagine une chaîne de contes pour enfants, des contes à disposition pour enfants... Donc, c'est vrai que peut-être les adultes ne nous comprennent pas. Il n'y a pas forcément tort là, sur ce que tu viens de dire. Enfin, J'aimerais te dire non, non, tu te trompes, mais euh, bah, là, j'y enfin, arrive pas. Donc, euh, je ne vais pas essayer parce que je ne serai pas sincère. Donc, oui, effectivement, quand on voit que tu tries tes déchets, que de toute façon, après, ils vont finir dans une grande benne et que les gens qui font ça, ils vont mourir de toute façon, mais ils s'en foutent. Donc, euh... donc effectivement, peut-être les adultes, c'est il reste quand même des enfants. Sur une table ronde avant, on a, on a parlé d'inclusion, c'est un autre sujet, mais on, on y a tiré une lueur d'espoir quand même. Je trouve que les jeunes générations sont plus engagées, plus à l'écoute les uns des autres. Donc, après tout, si les vieux, les vieux cons enfin, bon, doivent être abandonnés sur le bord de la route, ça n'empêche pas d'imaginer des supports pour enfants sans passer par le filtre d'un éditeur qui nous dirait « Ah oui, mais plus de 300 mots de vocabulaire, c'est mort. » Et réapproprions-nous bah, peut-être un autre espace. La chaîne YouTube, je trouve que c'est une super idée. Malheureusement, je ne maîtrise pas les outils. Je, je, je, je, je pourrais lire les comptes, je pourrais dire les comptes. Et je ne saurais pas créer le, les, les vidéos à mettre ensuite sur YouTube. Donc, il faudrait qu'on soit plusieurs et... Voilà, on ne peut, peut pas faire, faire ça tout seul dans son coin, il va falloir qu'on fédère des, bah des, des, des moyens et puis euh, des, des compétences, compétences et, et puis voilà. Alors c'est terrible parce que moi j'ai un biais, c'est que quand j'ai ce genre de conversation, tout de suite je vois une solution, donc il faudrait des fois que je m'arrête, mais euh, quelque chose que j'ai appris à Fiction, puisque c'est un festival complètement bénévole, c'est que quand on a une chouette idée, il y a des gens qui viennent nous aider. Donc euh, si on trouve des écrivains qui écrivent des contes, après il suffit de trouver des gens, alors il suffit, hein, on se comprend mais euh, monter une chaîne, pourquoi pas une chaîne d'écrivaine, porter sous le parrainage d'écrivaine une chaîne de compte pour enfants sans aucune censure d'éditeurs à la recherche de certains critères qu'ils ont fixés et sur lesquels ben, on leur laisse l'appréciation, ça pourrait être une idée. On pourrait imaginer à partir de maintenant, on va dire, euh, comment réintroduire le compte dans un monde qui en a peut-être plus besoin que jamais on peut dire que les faits se sont penchés sur le berceau de Nice-Fiction et que c'est la, prochaine, la, prochaine, la prochaine, prochaine chaîne YouTube qui va naître, c'est ça, ça. Bah, En tout Avec tout cas, beaucoup de vocabulaire, parce que, que il faut amener ça aussi. Moi je, je pense qu'on pourrait se fixer un objectif dans un an, de voir euh, on se donne rendez-vous à Nice-Fiction 2020 et pour voir un peu ce qu'on a tiré de cette idée, parce que je trouve que c'est une très belle idée en fait. Donc euh, j'aimerais euh, bah, qu'on se la fixe, on verra, ouais. Et si, ben, si une fée passait par là et souhaitait qu'on fasse quelque chose, ben, elle va nous donner un signe. Alors, matériellement, euh, la plupart des auteurs qui écrivent des contes, qui réécrivent les contes, comme Nathalie et moi, on sait dire, on sait raconter, on, on fait des interventions, etc. Par contre, on n'a pas les compétences du comédien, on n'a pas les projecteurs, les machins, les trucs... Euh, enfin euh, on, on en a mais pas les mêmes euh, on n'a pas les costumes on n'a pas tu vois c'est quand même déjà euh, pour m'être occupé de diverses choses culturelles avant c'est quand même déjà l'idée spectacle ou alors c'est juste euh, comme il existe des, des livres audio euh, pour les, les aveugles et les, les malentendants euh, c'est juste la voix mais je pense pas qu'avec les enfants actuels la voix seule passerait euh, quand nous on était gamins, effectivement le petit ministre, moi j'adorais écouter Gérard Philippe euh, raconter le petit prince ou raconter euh, euh, Pierre et le loup euh, c'était formidable mais on n'avait pas autre chose à l'époque c'était déjà un progrès énorme là maintenant où il y a des techniques qui permettent des choses très avancées nous je pense qu'on n'est pas capable en tout cas pas seul euh, de faire ça donc ça veut dire des équipes techniques euh, des intermittents du spectacle qui voudront pas être bénévoles tu vois c'est quand même... Je ne dis pas que c'est infaisable. Je dis que c'est une autre logistique et que nous, là-dedans, seuls, euh, je ne sens pas trop ce qu'on peut... On n'est pas obligé d'avoir des comédiens, tu sais. On peut avoir des images, on peut avoir des dessins, on peut... Il y a la voix et... Mais non, ce n'est pas, pas comme ça que ça se passe. Nous, on fournit la bande-son, puis après, il euh, y en a d'autres qui fournissent les images et qui montent les deux. Euh, voilà. Après, il y a aussi le, les sagas MP3 qui... Je veux dire, quand tu prends les sagas MP3 style le Donjon de la ou le Survivor, etc, ça aussi c'est pas mal efficace, il y a même des gens qui les écoutent en voiture, mais c'est pas juste lu, il y a aussi des, des musiques, des, des, des variations de voix, donc moi autant euh, du théâtre j'en ai fait, des compétences de comédien j'en ai, ai, faire différentes voix je peux... Par contre, euh, la, mettre de la musique, faire du montage, euh, faire, faire tout, tout, tout ça, ça, je ne saurais pas faire. Ah, c'est des métiers, et c'est sûr voilà. que des jeunes actuels, il va falloir être en capacité de proposer des vidéos YouTube qui sont très sympathiques. Mais enfin, c'est à la fois beaucoup de boulot, mais de toute façon, on s'aperçoit quand on veut faire quelque chose de bien, c'est toujours beaucoup de boulot. Enfin, il il n'y a rien d'important qui ne demande pas beaucoup de boulot, mais c'est accessible. C'est pas euh, inhumain, on va dire et sachant effectivement que s'il y a des contraintes sur les comptes qui... Mais de toute façon, l'important, c'est qu'à chaque fois qu'il y arrive une contrainte, c'est de s'ouvrir un espace de liberté. Donc, je pense que c'est important, dans une époque comme la nôtre, d'en revenir au fait. Mais réellement, donc réellement allant plus loin, allant vers des enfants qui auront envie de les entendre, enfin, même que c'est le genre de produit que des adultes pourraient aller, aller regarder et écouter, hein. ce, ce serait tout, tout public je pense, enfin, tout âge. puis on pourrait même euh, enregistrer euh, des textes qu'on a déjà écrits qui sont plus orientés adultes mais qui contiennent aussi des, des messages mine de rien et, et, puis, et puis du coup on pourrait faire plusieurs catégories Enfin, oui, je, visuellement parlant je, je, je vois très bien le truc j'ai une partie des compétences j'ai pas tout, donc tout seul non il euh, faut jamais tout c'est ça voilà. L'important est ça, tous les contes nous l'ont appris et toutes les histoires nous l'apprennent, le héros n'est jamais seul et le héros arrive à la montagne du Mordor parce qu'il n'était pas seul. Donc de toute façon, on sait qu'on ne doit pas être seul. Et une fois qu'on a isolé le, le cap, ben allons-y, Enfin pourquoi pas. Est-ce que du coup vous aviez autre chose à dire ou peut-être le public a envie de poser une ou deux questions À l'écoute, c'est plus agréable après. Euh, je sais qu'il y a la chaîne YouTube euh, Rendez-vous compte. où c'est quelqu'un qui euh, répète des comptes euh, du terroir. Peut-être vous pouvez rentrer en contact avec lui, peut-être vous expliquer comment il fait. Euh. Ouais, ça peut... Euh, une documentation. Et je sais qu aussi la revue, euh, c'est sur Internet, euh, Eterval, et je crois que pour la, le, leur prochain appel à texte concerne justement les comptes de fées. Donc si vous voulez avoir des contacts avec d'autres auteurs qui ont peut-être écrit là-dessus, peut-être que ça peut vous, vous aider dans le travail. Merci. Merci. Euh, une intervention ou non La revue La Grande Oreille doit avoir quelque chose euh, autour de ça. C'est une revue autour des comptes, hein, euh, euh, que je connais mal d'ailleurs puisqu'on s'est raté plusieurs fois euh, notamment aux rencontres d'Aubrac mais je crois qu'ils font du travail sur les comptes de, ils publient des comptes et euh, ils ont, il faudrait demander à Anne Besson qui, qui en fait partie euh, je ne sais pas s'ils ont quelque chose avec Youtube je ne sais pas par contre, je sais qu'ils font des spectacles, ils font des interventions orales. Ils étaient venus à Zone Franche une année. Euh, ils ont euh, ils, ils ont fait une intervention, une balade comptée à Etrépani, euh, à laquelle j'avais participé aussi parce qu'il a fallu que je remplace au pied levé une conteuse qui, qui avait des problèmes de santé. Et euh, ils ont une vision quand même très personnelle de ce que doit être l'acte de compter à l'oral. Et si on compte d'une façon un petit peu différente, ça ne leur convient pas. C'est ça. Ouais. C'est la bande, si je puis dire, de, de Bruno de la Salle et de le, ce, ce cercle oral de je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, donc, ce n'est pas forcément euh, un modèle. Euh, en tout cas, ça peut donner des idées. Hein, donner des idées. Mais c'est vrai qu'ils font appel à des compteurs formés par eux, payés par eux, très cher d'ailleurs, je crois bien. En tout cas, ceux que j'ai vu intervenir, euh, oui, avaient des, des sommes qui feraient rêver les écrivains. Euh, <rire> euh, donc, euh, voilà, tout ça fait partie... Il y a quand même des questions de droit d'auteur aussi, y compris sur la musique. Donc, voilà, c'est des choses faisables, mais à mon avis, pas dans le bénévolat. Et, et en s'entourant de garanties pour ne pas... Ni piétiner les plates bandes de quelqu'un d'autre, ni faire du sous sou sou machin truc. Euh, voilà. Encore un mot, mesdames, ou un petit mot pour la fin, ou on est bien Sans le micro, on saura pas ce que tu as dit. C'est un secret. Alors, une fée lui a glissé quelque chose à l'oreille. Bah, du coup. On se quitte sur ces bonnes, bonnes paroles et j'espère que ça vous a plu. Merci, merci d'être venu.